Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre sur le financement participatif. On va voir les semaines 48-49. Donc en euros, on a récupéré 17 583 euros. Euh, si je vais sur le site, bah, premier changement, on est passé à la couleur rouge. Euh, donc ça veut dire qu'il y a urgence peut-être. Euh, il reste 24 jours et il y a 274 contributeurs, 35% de la somme a été atteinte sur les 50 000 euros donc euh, voilà il nous reste quand même un petit peu de marge espérons que dans les 24 jours qui arrivent euh, eh bien on puisse atteindre cette somme et puis concernant donc euh, mon appel à avoir 500 donateurs pour 500 euros j'ai recompté le nombre de donateurs on est à 292 donateurs effectifs alors, alors je suis assez content parce que lorsque je vais sur ma chaîne et que je regarde la première vidéo qui a été faite justement sur mon projet il y a eu 650 vues et sur les 650 vues et eh ben on va dire qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui ont donné je pense que les membres de la monnaie libre ne sont pas tous au courant du financement participatif et si on arrivait à obtenir la moitié des 7000 ça nous ferait 3500 personnes qui pourraient éventuellement contribuer au financement participatif toujours est-il que vous pouvez aller sur l'application césium et utiliser la, la petite enveloppe là pour pour envoyer un message à toutes les personnes que vous avez certifiées ça permet de retransmettre l'information et je pense que c'est une bonne idée voilà merci m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la suite